Salut, Sébastien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de SCI. SCI à l'IR, SCI à l'IS, avantages, inconvénients. On va répondre donc à tout ça dans cette vidéo. Tu vas voir, c'est une vidéo qui est assez rapide. L'objectif, c'est que tu comprennes bien les généralités de ce type de société. Bien évidemment, il y a plein de subtilités, il y a plein de taxes, des petites choses, des, petites, des petits ajustements qui seront à faire. Mais ça, je t'inviterais vraiment à aller voir plutôt un spécialiste par la, par la suite. Là, l'idée, c'est vraiment t'expliquer la généralité. Et pourquoi je t'explique tout ça Tout simplement parce que je suis investisseur, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, tu doutes bien que j des sociétés, j'en ai quand même créé pas mal. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que c'est des questions on se pose quelque chose aussi qu'il faut que tu saches et généralement et eh bien c'est une fausse croyance on croit qu'en se mettant en sci on va tout simplement optimiser sa fiscalité parce qu'on fait de l'investissement immobilier c'est faux hein, tout simplement puisque aujourd'hui on peut très bien acheter en particulier et par exemple si tu fais du meublé et eh bien être tout simplement euh, de, donc en LMNP donc faire ta déclaration au BIC ou au LMP et tu vas voir que tu vas aussi profiter de gros avantages dans le cadre d'une exploitation en meublé donc franchement ça va dépendre de ta situation personnelle actuelle ça va dépendre aussi de tes objectifs et on peut pas faire une généralité mais il est important quand même que tu comprennes bien les subtilités de ce type de société qu'est ce qu'on peut faire les avantages et inconvénients bien évidemment et puis aussi à l'IRAIS quels sont les vraiment les grosses différences et du coup ça va permettre peut-être de te projeter déjà d'avoir une, une première vision sur ton projet immobilier et de savoir un petit peu vers quoi tu vas tendre mais encore une fois ça mérite d'être précisé si par exemple il y a des particularités par rapport à ta situation bien évidemment encore une fois je ne suis pas non plus juriste je ne suis pas avocat c'est encore une fois le fruit de mon expérience que je te livre ici, sur cette chaîne YouTube. Et ce n'est absolument pas un conseil en en comment en fiscalité, c'est juste que voilà, je t'explique tout simplement les généralités sur cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, tu en découvriras d'autres sur cette chaîne. C'est pour ça, n'hésite pas bien évidemment à t'abonner tout de suite à cette chaîne YouTube. Tu vas voir, tu vas découvrir plein de vidéos sur l'investissement locatif, sur l'immobilier, la sous-location, la conciergerie d'appartement, l'entrepreneuriat, que tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant, dans pas mal de types d'activités, et je partage tout ça sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je te balance le générique, et on se retrouve juste après. Alors, SCI à l'IS ou SCI à l'IR Alors déjà, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que si tu veux exploiter en location en meublé, c'est très clair, il n'y a même pas de question à se poser, c'est que tu vas tout de suite partir en SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Tout simplement parce que bah, l'allocation en meublé fait que tu ne pourras le faire qu'en ce type eh bien de société. Si par contre tu fais de la location en nu et que tu fais un tout petit peu de location meublée, donc maximum 10% sur les revenus générés, eh bien tu pourrais éventuellement envisager de te mettre en SCI à -lière, puisque l'SCI à l'IR effectivement tolèrent 10 de tes revenus qui pourraient être, euh, donc qui proviendraient de location en meublé. Mais si c'est vraiment une exploitation pure meublée, là on part directement sur la SCI à l'IS. Alors avant de commencer de rentrer vraiment plus dans le, dans, dans le cœur du sujet, je voulais quand même t'expliquer grosso modo euh, le principe de la SCI. Et l'avantage principal, pourquoi généralement on se met en SCI On se met en SCI parce que généralement on est plusieurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, euh, on est plusieurs associés, peut-être euh, ton conjoint, ta conjointe, vous n'êtes pas marié aujourd'hui et vous souhaitez faire un projet ensemble, bah, c'est vrai que la SCI s'y prête plutôt bien puisqu'il faut être minimum deux associés. Ça peut être bien aussi dans un cas, par exemple, si tu as des enfants, que tu souhaites programmer ta succession. Mais on va, on, va, on, va, on va y venir après que tu peux le faire en deux temps. C'est-à-dire que tu peux très bien investir tout d'abord donc à titre personnel et ensuite transmettre, donc convertir finalement tes, tes, tes immeubles, tes projets immo, eh bien dans, dans une SCI. Mais on va, on va y revenir à la fin de cette vidéo. Donc du coup, c'est les deux principaux avantages. C'est le fait qu'on puisse être associé. Et c'est aussi dans le cadre de la succession. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, on peut très bien acheter en ce qu'on appelle un division, c'est-à-dire que bah, on peut être plusieurs dans le projet, on peut être deux par exemple, et du coup on va avoir 50-50, on achète 50% chacun euh, sa partie. Le seul problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, on va dépendre d'une législation qui est qui dépend du droit civil, tout simplement. Et donc le droit civil, bah, voilà, les, les règles ont été fixées euh, et du coup, on peut pas trop y déroger, enfin, c on peut même pas du tout y déroger. Les règles sont définies dès le départ et donc on peut vraiment absolument rien faire en cas de litige. Contrairement à la SCI ou si tu veux dans les statuts on va pouvoir un petit peu spécifier la sortie c'est-à-dire par exemple bah si vous vous fâchez si il euh, y a une mésentente s'il y en a un qui souhaite arrêter euh, s'il y a un décès de l'un euh, comment ça se passe pour les pour les pour les héritiers etc etc on peut vraiment tout programmer dès le départ ce qui fait que le jour où une situation extrême arrive dans la société eh bien on prend les statuts et on applique tout simplement les statuts pour donner une suite eh bien à cette société voire la dissoudre éventuellement donc ça, c'est le gros point euh, principal des SCI. Et donc, tu l'as vu, location meublée, on part tout de suite plutôt sur les SCI à l'IS. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le, dans le cœur du sujet, la fiscalité, puisque... Bon, généralement, c'est quand même surtout pour ça qu'on qu qu fait aussi des sociétés euh, par rapport à la fiscalité. Donc, bien entendu, à l'IR et l'IS, n'a absolument rien à voir. À l'IR, on est sur une fiscalité transparente, c'est-à-dire que finalement, ça repose sur ta fiscalité à toi perso. Donc, imaginons, je reprends mon exemple, vous êtes deux associés 50-50 dans cette société. Eh bien, chacun va tout simplement payer sa fiscalité, enfin, là, comment dirais-je, les impôts liés à sa fiscalité perso. Alors qu'en SCI l'IS, c'est la fiscalité de la société, donc la société, euh, donc l'impôt sur les sociétés. Alors comment ça fonctionne concrètement bah, Dans une SCI, en fait, on va pouvoir déduire tout un paquet de charges, c'est-à-dire qu'on va avoir tous ses revenus, bien évidemment, tous ses loyers, et derrière, on va avoir des charges. On va avoir, je sais pas, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les charges de copro, l'assurance... Euh voilà, tout un tas de, de charges qui vont donc venir s'abattre, hein, qui vont donc venir tout simplement abattre le résultat euh, fiscal à déclarer. D'accord La grosse différence, donc la SCI-LIS, donc la SCI-LIS, ça fonctionne comme ça. La grosse différence qu'il y a avec la SCI-LIS, c'est qu'en plus de toutes ces charges qu'on va pouvoir déduire, et eh bien notamment les intérêts des emprunts aussi, sais vrai que j'ai oublié, mais il y en a, a encore plein d'autres, il y a un gros point supplémentaire qu'on peut déduire en SCI-LIS, c'est les amortissements. C'est-à-dire que quand on achète un bien eh bien, on va pouvoir tout simplement l'amortir. Et c'est-à-dire qu'on va l'amortir sur, généralement, enfin, ça, ça va ça, ça vraiment être à voir avec ton expert comptable, c'est entre 20 et 25 ans, peut-être même un petit peu plus. C'est-à-dire qu'en gros, on va partir du principe que si ton bien, par exemple, il vaut 100 000 euros et qu'on l'amortisse sur euh, 25 ans, eh bien, ça veut dire que chaque année, le bien se déprécie de 4 000 euros. Et donc, ces 4 000 euros d'amortissement se, se transforment finalement en une charge fictive. C'est-à-dire que ces 4 000 euros que tu vas déduire de ton résultat annuel. Alors qu'en SCI à l'ir, très clairement, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas amortir son bien. Donc en SCI à l'IS, il y a vraiment ce gros point fort qui est cet amortissement. Et c'est quoi finalement l'amortissement bah, Finalement, l'amortissement, c'est comme quand tu achètes du matériel dans une entreprise commerciale, un ordinateur ou autre. Eh bien, on l'amortit, C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a une vétusté et que donc le bien va se déprécier comptablement, j'entends. Comptablement, il va donc se déprécier pour arriver à donc au bout des 25 ans, hein, mais c'est arbitraire, ça va avec ton avec ton expert comptable, eh bien une valeur de zéro. Donc du coup, 25 ans après, ton bien, il vaut comptablement zéro. Bien entendu, sur le marché, il ne vaut pas zéro. D'accord C'est le principe un peu du LMNP. D'ailleurs, je t'invite à regarder des vidéos où je tournais par rapport à ça, où je t'explique ça précisément justement et où je compare d'ailleurs les SCI et le, LM, euh, le LMNP. Du coup, on essaye à l'IR, et eh bien donc on va déduire tout simplement toutes ces charges, etc., sauf les amortissements, et donc du coup, le résultat qu'il y a, et eh bien, va être soumis tout simplement à ton imposition sur le revenu. Donc, ta tranche marginale d'imposition. Donc, si par exemple tu as à 30%, bah tu vas donc payer 30% d'impôt, hein, tout simplement par rapport à ça, plus. 17,2% de CSG, CRDS, ça c'est l'impôt forfaitaire euh, qu'on a qu'on qu paye tous, et donc tu payeras de la CSG, CRDS à 17,2% en plus. Donc tu as 30, ça fait donc bah, en gros 47,2% qui vont donc partir dans les impôts et là du coup les impôts sont payés. En SCI à l'IS, c'est totalement différent. En SCI à l'IS, eh c'est la société qui paye. Donc, c'est la société... Enfin, qui paye Qui paye sa première partie, on va dire. Donc, la société va payer eh bien tout simplement son impôt sur la société par rapport eh bien à euh, le résultat net qui reste dans l'entreprise. Donc, le résultat net, c'est tous les loyers, moins toutes les charges qu'on peut déduire, moins les amortissements. Hein donc, si c'est 4 000 euros, bah, c'est 4 000 euros encore en moins qui vient donc se déduire. Donc, du coup, on baisse encore tout simplement le bénéfice. Et donc, du coup, ça fait que bah, le bénéfice est, euh, est moindre qu'en SCI à l'IR, par exemple, puisqu'on a les amortissements qui viennent se greffer en plus. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après, on pratique l'impôt sur les sociétés. Alors, si tu es sur, par exemple, un résultat inférieur à 38 120 euros, ça sera 15%. Donc, la société va payer 15% d'impôt. Si tu es au-dessus de 38 120 euros, eh bien, ça sera 25 Alors attention, je mets un bémol parce qu'en fonction de quel moment tu verras cette vidéo, il y a peut-être des choses que je pas forcément euh, euh, ou qui, peut-être que cet impôt va encore changer puisque ça change régulièrement. Il y aura peut-être aussi un autre impôt, donc ça soit critique, bien évidemment, mais constructif, parce que si tu veux, je vais te donner ici les grandes généralités dans cette dans cette vidéo, bien évidemment, et d'autres petites taxes qui, qui s'appliquent par-ci, par-là, et qui peuvent arriver en fonction des différentes années, puisque la fiscalité évolue, et c'est comme ça. Du coup, donc tu l'as compris, euh, moins de 38 120 euros, 15% d'impôt sur les sociétés, et au-dessus, eh bien la société va payer donc 25% sur... Le résultat net qui reste, enfin, sur le résultat brut qui reste dans l'entreprise. Et après, si tu veux le distribuer, c'est-à-dire si tu veux, te le, tu veux te rémunérer par rapport à ça, eh bien, on va donc distribuer. Hein, on va distribuer les bénéfices qui restent. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce qu'on appelle la flat tax. Donc, la flat tax, c'est quoi Eh bien, c'est un impôt qui a été instauré à partir de 2018. C'est-à-dire que c'est plus du tout ta tranche marginale d'imposition, c'est un impôt forfaitaire qui inclut notamment la CSG CRDS à 17,2%, mais qui est au total de 30%. Donc, tu as payé 30% et donc, du coup, tu auras payé tes impôts, tu auras payé la CSG, CRDS et du coup, ça te permet bah, ce qui va rester. Eh bien, ça y est, ton impôt est payé et ça, c'est réellement ce que tu vas réellement gagner dans ton euh, activité immobilière. Alors, bien évidemment, il y a plein d'autres astuces, il y a plein d'autres choses à faire parce que tu vas me dire wow, « Waouh, ça fait beaucoup d'imposition. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place dans, dans des sociétés. Euh, sincèrement, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais sache qu'il y a moyen d'optimiser, bien entendu, tout ça. Mais voilà la grande généralité par rapport à la fiscalité entre la SCI à l'IR et la SCI à l'S. Alors, tu vas me dire « bah En fait… Euh, » Euh, en fonction de mon imposition euh, perso, bah très clairement, alors oui, bien évidemment, il va falloir faire une étude par rapport à ton imposition, mais peut-être que ton imposition aussi personnelle va changer pour déterminer si tu, si tu prends plutôt la SCI à l'IR ou si tu prends plutôt la SCI à l'IS. Et d'ailleurs, juste pour info, je précise aussi… Quand on choisit si on est à l'IR, on a la possibilité de passer à l'IS. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu souhaites changer, c'est possible. Par contre, c'est irrévocable. C'est-à-dire que le jour où tu es en SCI à l'IS, tu ne pourras plus jamais revenir en SCI à l'IR. Donc ça, c'est pareil. Il faut l'intégrer dans son calcul, dans sa réflexion personnelle pour prendre les bonnes décisions. Autre chose aussi que je voulais… donc Maintenant, on va arriver donc à un autre sujet qui est intéressant. C'est la revente de ton projet immobilier. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement si on reste par exemple sur la SCI à en SCI à il faut bien comprendre que la plus-value qui est générée dans l'entreprise, c'est la plus-value des professionnels, d'accord Donc, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'on va prendre la plus-value, mais comptable. Donc, si on reprend mon exemple des 100 000 euros sur 25 ans, ça veut dire qu'au bout de 25 ans, ton bien, il vaut donc zéro, tu l'as compris, puisqu'on a abattu. Ton bien, tu le revends 200 000 euros, ok eh bien, ça veut donc dire qu'on va réintégrer les 200 000 euros comme finalement un résultat exceptionnel dans l'entreprise. Et donc, ce résultat va tout simplement eh bien, rentrer dans la catégorie des, des, donc des, des, des impôts. Donc, tu vas repayer, bien évidemment, tout ce qui est lié à, à l'imposition sur les sociétés et la fameuse flat tax pour que derrière, tu puisses te le sortir à titre personnel. OK Donc ça, c'est... Là, on va dire tu as eu un avantage, euh, quelque part, euh, chaque, chaque, chaque année, de déduire 4 000 euros parce que tu avais acheté ton bien à 100 000 euros. Donc, chaque année, tu as déduit 4 000. Mais à la sortie, on vient te rattraper. Un, on te donne pour te reprendre par la suite. Donc, c'est un calcul à faire, bien évidemment, parce que contrairement à la SCI à l'IR, où là, pour le coup, la plus-value n'est pas du tout euh, taxée de la même manière. Déjà, il y a un abattement. À partir de la sixième année, on va commencer à abattre jusqu'à la 22e année. On va donc abattre. Et pour la, la CSG CRDS, 17,2%. C'est pareil à partir de la sixième année. Par contre, cette fois-ci, jusqu'à la 30e année. Donc, ça veut dire, reprenons ce même exemple où, par exemple, tu revends 200 000 euros. La plus-value est donc calculée sur 200 moins 100, hein, puisque tu l'as acheté 100 000 euros. Donc, c'est bien 100 000 euros de plus-value. Et si, en plus de ça, eh bien, derrière, tu le revends au bout de 25 ans, eh bien, tu n'as quasiment pas de frais à payer. Tu en auras un petit peu parce qu'il restera un petit bout de CSG, CRDS à payer, mais ça sera vraiment très minime. On parle de quelques milliers d'euros. Donc, on voit bien qu'en SCI à l'IR, si ton bien tu le gardes très longtemps, eh bien franchement, ou même déjà dès la sixième année, eh bien tu vas commencer à abattre et donc du coup, l'imposition va être plus intéressante. D'accord En cas de revente, je parle bien. Contrairement à la SCI à l'IS où tu un rattrapage. Mais c'est un calcul à faire. C'est vraiment un calcul à faire en fonction du nombre d'années, en fonction aussi des projets futurs que tu as prévu de faire. Ça, c'est il y a vraiment beaucoup de choses à dire et cette vidéo pourrait durer des heures et des heures et des heures et des heures. Et des heures. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de rester le plus simple possible. Et j'espère que là, à ce moment-là de cette vidéo, ça va. Je t'ai pas perdu. Tout va bien. D'ailleurs, t'hésiteras pas à me lâcher le pouce bleu si pour l'instant tout va bien pour toi. Tout est ok et, euh, et tu te sens bien par rapport à ça. Donc, on l'a vu en cas de revente. Il y a clairement une, une différence qui est assez, euh, qui est assez, euh, qui, est assez euh, qui est assez majeure. Sachant que la plus-value de base dans le cadre, donc, à titre personnel et dans le cadre, donc, tu en as essayé à l'IR, ce qui revient, revient finalement à la même chose, eh bien, est de normalement 19%, plus la CG CRDS de 17,2%. Mais tu l'as compris, plus les années passent, plus on abat. Et donc, plus derrière, on va, à un moment donné, arriver à la 30e année. En gros, tu n'as plus d'impôts à payer, quoi, pour, pour faire simple. Mais à partir de 22 ans, ça commence déjà à être très intéressant. Donc, ça, c'est dans le cas de la plus-value. Alors, ensuite, tu vas peut-être me dire, bah, OK, euh, moi, j'avais déjà acheté un bien IMO et je souhaite l'apporter en nature, euh, donc dans ma SCI. Donc par exemple, tu as acheté un bien, puis tu, tu commences à vieillir, et tu sens que tu veux faire une transmission par rapport à tes enfants, et donc tu sais que la SCI va être plus avantageuse dans le cadre de la transmission pour tes enfants. Et là, tu te dis, je vais l'apporter, effectivement, euh, dans ma SCI. Alors là, il va y avoir deux euh, cas bien euh, spécifiques, Cité si tu à l'IR, si à l'IS, encore une fois, il y a vraiment deux cas bien spécifiques, puisque dans le cadre d'une SCI à l'IS, on va considérer que le bien... Au moment où tu le vends, en fait, on va, enfin, au moment où tu le transmets en nature dans la SCI, en fait, c'est comme si tu l'actais officiellement comme une vente. Et donc, en SCI à l'IS, on va partir du principe que tu vas payer des frais de mutation de 5% sur la valeur du bien. Donc, la valorisation que tu vas donner au bien. Donc ça, c'est toi, à titre personnel, qui va l'évaluer. Alors moi, je conseille de prendre un, un commissaire au compte pour être certain qu'il n'y ait pas de litige dans le futur, parce qu'on pourrait très bien remettre en question la valorisation que tu as faite, alors qu'avec un commissaire au compte, il n'y aura pas ce problème-là. Donc ça veut dire concrètement quoi ça veut, ça veut dire que bien, du coup, tu vas payer 5% de frais donc de mutation euh, par rapport au fait que tu as apporté ce bien dans le cadre donc de la société en SCI à l'IS. En SCI à l'IR, on n'a pas ces frais de mutation. C'est-à-dire qu'en SCI à eh on considère que ces frais-là, on ne les intègre pas dedans, sauf, sauf si tu avais un crédit bancaire encore, c'est-à-dire que tu avais un passif. Sur eh bien, ton bien. Exemple, euh, par exemple, tu l'achetais 100 000 euros, il reste, je sais pas, 80 000 euros de crédit. Eh bien, en fait, on considère que tu as un passif de 80 000 euros. Et donc, on va appliquer 5 de frais de mutation sur les 80 000 euros. Parce que les 80 000 euros de dette sont transférés de toi à titre personnel sur ta SCI. D'accord Alors que si le bien avait été totalement payé, il n'y a pas de frais de mutation, on peut transférer directement euh, donc la, la, ton bien sur ta SCI. Donc ça, c'est des calculs qu'il faut bien prendre en considération. Et il y a aussi autre chose, puisque je viens de te le dire, on va donc acter à un instant T la vente donc de ton bien immobilier. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire plus-value. Ça veut dire que si effectivement ton bien, tu l'avais acheté 100 000 euros, bon, peut-être qu'il y a eu des travaux, etc., enfin, il y, a, il, y a, il y a tout un calcul à faire, mais imaginons, tu l'as acheté 100 000 euros et tu le revends 200 000 euros, c'est pareil, il y a donc 100 000 euros de plus-value. Et là, c'est la même histoire. On va appliquer donc les fameux 19% parce qu'on va appliquer tout simplement la plus-value, sauf si ton bien, encore une fois, a atteint par exemple 25 ou 30 ans, où là la plus-value n'est plus du tout la même, puisqu'elle a été minorée, et ça va donc te, pratiquement rien ne coûter de transférer ton bien. Donc plus on attend dans le temps, en fait, hein, si on peut résumer un peu ça, plus on attend dans le temps, plus si tu veux la vente dans le cas de l'IR, devient intéressante, ou en cas de transmission, du moins, c'est-à-dire que si tu transfères ton bien, eh bien, euh, tout simplement à ta SCI, là, c'est intéressant d'attendre dans le temps, parce que, du coup, on a une décote, enfin, une décote, on a on a des frais euh, donc euh, de mutation, enfin, pas des frais de mutation, mais des frais euh, de, de, de plus-value, qui sont largement largement amoindris, parce qu'on a attendu dans le temps. Euh, donc, tu comprends un petit peu le, le principe Alors, peut-être que ça n'a pas répondu... Complètement à tes questions, mais sache que euh, c'est, voilà, aujourd'hui les grands principes de ces deux sociétés-là, donc c'est des calculs qu'il faut que tu fasses, il faut mettre ça sur des fichiers Excel, moi, quand j'accompagne des personnes avec qui on fait de l'investissement locatif, bien évidemment, on met tout ça sur des, des fichiers Excel, sur leurs prévisions, sur un instant T, combien ils gagnent, est-ce qu'ils sont salariés, est-ce sont entrepreneurs euh, Il faut tout prendre en considération pour avoir une vision la plus euh, lointaine possible et prendre une décision à un moment donné. Sachant que tu l'as compris, on peut passer de la SCI à l'IR à l'IS à tout moment. Par contre, à l'inverse, c'est terminé, c'est fini. Quoi. Voilà un petit peu ce que je veux dire cette vidéo. J'espère franchement qu'elle t'a plu. N'hésite euh, pas à lâcher le pouce bleu comme je te disais. N'hésite pas à commenter, à rajouter des choses peut-être que j'aurais pu euh, oublier. Alors, il y a très certainement d'autres taxes, hein, euh, d'autres petites choses, d'autres petits pourcents par-ci, par-là qu'il faudra peut-être rajouter parce que les choses auront changé, parce qu'il y a une nouvelle taxe, etc. Mais dans la généralité, ce que je viens de t'expliquer, ça correspond exactement. Et je pense que ça peut t'aider justement à choisir quel type de société on part à l'IR ou plutôt à l'IS. Voilà, on a terminé. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager cette vidéo. J'espère qu'elle t'a vraiment appris beaucoup de choses. Elle participe notamment dans le cadre eh bien, d'une série de d'autres vidéos que je que je t'ai préparées justement sur la SCI et sur les sociétés, notamment tout ce qui est la fiscalité. Je trouve ça très intéressant. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On va te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt.